Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à cette question des dangers du cash flow quand on fait de l'investissement locatif. Comme tu le sais juste avant, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Donc là je me situe eh bien, euh, pas très loin de Barcelone euh, dans une petite, euh, petite résidence avec pas mal d'appartements donc c'est plutôt chouette et je me disais que c'était hein, le bon moment pour te faire une petite vidéo un peu posée sur justement une vidéo qui va aller un petit peu à contre-pied à contre-courant de ce qu'on entend beaucoup sur internet et ce que moi je revendique aussi beaucoup parfois qui est le cash flow dans l'immobilier, puisque si tu es un investisseur immo, eh bien, très clairement, on cherche tous à générer du cash flow, donc du cash flow positif. Donc Juste pour rappel, pour ceux qui, qui découvrent cette chaîne et qui n'ont jamais entendu parler de ça, le cash flow positif, c'est en gros, euh, si tu préfères, le chiffre d'affaires que tu vas générer avec ton appartement, moins les différentes charges. Donc les différentes charges, si tu fais de l'investissement locatif, ça va être notamment eh bien, le remboursement du crédit. Et si tu fais de la sous-location, ça va être le loyer. S'ajoute à ça bah, pas mal d'autres frais et justement on peut déjà commencer par là, euh, pas mal de frais dont beaucoup de personnes oublient de parler, euh, qui ne sont pas intégrés dans le calcul du cash flow ou que certaines personnes font comme erreur lorsqu'ils font leur calcul et tout simplement pensent qu'ils vont gagner X milliers d'euros alors qu'ils oublient énormément de frais et notamment des frais qui peuvent être parfois des charges variables. Euh, qui n'ont pas forcément prévu. Je pense par exemple aux, aux copropriétés, quand un appartement copropriété, même si tu as un règlement de copro, si tu as des charges qui sont relativement identiques, le fait est que si un jour on, on décide de, de refaire la toiture, si on décide de, euh, de, de changer d'ascenseur, si on décide de remettre une porte d'entrée sécurisée, comme là ça, ça m'arrive sur, un, sur une, une copropriété où j'ai fait de l'investissement locatif, bah, très clairement, euh, bah, ça vient impacter ton cash flow, le fameux cash flow, puisque c'est des charges qui viennent se rajouter, qui n'étaient pas forcément prévues au départ. Ce qu'on oublie aussi, euh, ceux qui font donc euh, l'immobilier, ce qu'on oublie, c'est tout ce qui est travaux. Euh, tous ceux qui font l'investissement locatif, on oublie toute la partie travaux, puisque on part du principe qu'on va acheter un bien à un prix à un instant T. Derrière, on va l'exploiter et on va en parler justement de l'exploitation. Et derrière, euh, on considère que ça va durer comme ça, euh, Eveta aeternam c'est-à-dire que pendant 20 ans, donc le, la, la durée du crédit, eh bien, euh, voilà, on va toucher notre cash flow tous les mois, euh, c'est chouette, c'est cool. Et du coup, bah, on va se retrouver à, à se dire que voilà, pendant 20 ans, euh, c'est du cash flow garanti. Sauf que les travaux, il euh, bah, y, y a de fortes chances, de fortes chances qu'avant euh, les 20 ans, il y ait des travaux à refaire. Et donc, c'est des travaux à refaire, bah forcément, ça va venir prendre sur le cash flow. C'est-à-dire que si tu as fait de la trésorerie positive grâce à ça, bah très clairement, à un moment donné, tu vas te retrouver à devoir sortir de la trésorerie pour refaire des travaux, pour voilà, faire des choses qu'il y a à faire dans l'appartement que tu ne pensais pas faire au départ. J'ai juste bouger un tout petit peu pour être sûr qu'on me voit bien. Tac, voilà. Donc, du coup, ça, ce sont des... des euh, comment dirais-je des euh, des choses dont un investisseur ne pense pas forcément puisque lui, il fait un focus sur l'instant T où il démarre son projet et il considère que, bah voilà, que ce sera toujours à peu près la même chose qu'il va réaliser chaque année. Sauf que dans les faits, il y a quand même des frais qui vont se rajouter qu'il n'aura pas forcément imaginé. Et là où c'est dangereux, justement, les dangers du cash flow dans l'immobilier, c'est que beaucoup de personnes sont par exemple aujourd'hui salariés d'entreprise et décident sous prétexte qu'ils font 2000, 3000 euros de cash flow, par exemple en LMNP ou en LMP, ou même en SCI, pourquoi pas Mais en SCI, c'est un petit peu différent parce qu'on passe par la position des sociétés. Mais du coup, ils se disent qu'ils euh, vont faire 2000 euros ou 3000 euros et ils se disent « bah écoute, je fais 2000, 3000 euros par mois de cash flow, c'est bon co, j'arrête mon job ». Et, c et voilà, et c'est parti, euh, les 2-3 000 euros de cash flow que je fais chaque mois avec mon immobilier, eh bien, ça devient ma source de revenus. Euh, donc ça, c'est ce qu'on entend beaucoup, notamment de beaucoup de youtubeurs hein, euh, qui parlent d'investissement locatif, qu'on peut changer, euh, qu'on peut complètement quitter son job, etc. etc. Euh, alors, il y a beaucoup de, de choses qui sont vraies, mais aussi beaucoup de choses qui ne sont pas dites ou qui ne sont mal expliquées. Et qui du coup voilà peuvent faire un petit peu rêver beaucoup de gens sauf que dans les faits euh, quand on fait de l'investissement locatif on s'engage quand même sur 20 ans minimum 20 ans voire 25 ans et donc du coup on se retrouve à, à acheter des biens immobiliers dont on n'a aucune certitude euh, que dans, dans 10 15 ou 20 ans on aura toujours le même type d'exploitation et je m'explique la plupart du temps la plupart du temps les personnes qui décident de vivre de leur immobilier euh, et qui, donc qui quittent leur emploi, etc. Euh, ce qui se passe, c'est qu'ils sont passés sur une, une technique d'exploitation qui est généralement la location courte durée, voire la colocation. Et donc, forcément, ça vient doper la rentabilité. C'est très clair. Donc, si à un moment donné, tu te fais 2, 3 000 euros par mois avec tes 3, 4, 5 appartements euh, parce que tu fais de la LCD ou tu fais de la colocation et que tu as tout misé là-dessus, là, le risque, il est juste énorme puisque ça veut dire que si à tout moment une nouvelle réglementation tombe sur la location courte durée, ou que la colocation, il y ait beaucoup moins de demandes, parce que là, c'est un petit peu euh, l'euphorie, et on voit bien que d'ailleurs, ça commence à, à redescendre en ce moment, au moment où je suis cette vidéo, il y a eu une grosse euphorie les années précédentes, et bien, on se retrouve, et tu risques de te retrouver, à un moment donné, à ce que ce type d'exploitation ne fonctionne plus, ou du coup, ne fonctionne beaucoup moins, c'est-à-dire qu'il soit beaucoup moins rentable. Et le problème, c'est que si tu as quitté ton job et que tu fais exclusivement plus que ça, pour aller lever du crédit par la suite, ça va être très compliqué. Parce que quand tout va bien, on peut lever du crédit, on peut lever de la dette, comme on appelle, auprès de la banque. Notamment quand on est salarié, on a beaucoup plus de possibilités pour lever de la dette. Mais si à un moment donné, tu vis ton immobilier et que c'est moins rentable, que tu fais moins de cash flow, justement, là le risque, c'est que tu ne puisses plus aller chercher de nouveaux appartements pour quelque part venir compenser la perte que tu viens de subir sur tes précédents appartements qui auraient par exemple généré moins de cash flow. Je pense aussi à la législation, parce que la législation change beaucoup en ce moment par rapport à la LCD, la location courte durée, notamment dans les grandes villes, toutes les, toutes les métropoles supérieures à 200 000 habitants. C'est pour ça que je recommande toujours d'aller sur des métropoles plus petites, mais attention, c'est pareil. Je vois par exemple sur ma ville, en l'espace de deux ans, on est passé de 350 annonces Airbnb à 1100 annonce Airbnb, est-ce que tu crois qu'il y a réellement trois fois plus de demandes qu'il y a deux ans Moi, je ne crois pas. Alors tu vas me dire, bah, mais Sébastien, tu nous parles de tout ça, etc. Oui, mais je suis aussi là pour parler de la réalité. Je suis aussi là pour parler bah voilà, des choses positives comme des choses négatives. Et même si cette vidéo peut être interprétée un petit peu comme à contre-courant et à contre-sens de ce que j'explique souvent, le fait est quand même qu'il y a des solutions et on va en parler justement à la fin de cette vidéo. Donc, les types d'exploitation, parfois, euh, il faut, faut être super vigilant euh, par rapport à ça. Parce que le type d'exploitation que tu fais aujourd'hui ne sera peut-être plus le même demain. Et peut-être que ça changera. Et ça changera même. C'est certain que ça changera. Donc, si toi, à un moment donné, euh, tu vis exclusivement de ton immobilier et que tu fais par exemple 2-3 000 euros, que ça vient juste remplacer le job que tu fais aujourd'hui, bah, je te le dis, tu as pris un risque juste énorme. Parce qu'il n'est pas du tout dit. Non, une fourmule. il n'est pas du tout dit que, euh, bah que demain tu feras la même chose. Alors, je ne dis pas pour ceux qui ont des dizaines, des vingtaines de logements qui font 4 000, 5 000, 7 000, 8 000 euros par mois. Je ne dis pas parce qu'ils auront toujours une marge de sécurité. Et puis, surtout que c'est des gens qui vont mettre de l'argent de côté, qui vont épargner et qui vont très certainement investir leur argent dans autre chose. Et donc, du coup, forcément, euh, ils auront des sources de revenus complémentaires. C'est ça que je veux te faire comprendre. C'est que si à un moment donné, tu as des ressources complémentaires qui viennent de d'autres produits, là, effectivement, tu as dilapidé et tu as éclaté ton risque. Et donc, il n'y a aucun problème. Ce que je veux te dire aussi, c'est que tout ce qui est location courte durée et colocation, euh, quand on dit on est rentier euh, et que du coup, on ne fait plus rien, qu'on est comme ici, au bord d'une piscine, euh, à se euh, la réalité, elle est tout autre. La réalité, très clairement, c'est qu'on bosse, je bosse, euh, on bosse tous. Et avant d'arriver à ne rien faire de ces journées, d'ailleurs, je ne comprends même pas qu'on qu puisse dire ça, puisque enfin, moi, personnellement, je pourrais pas ne, ne rien faire. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'à euh, un moment donné, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce type d'exploitation, c'est aussi euh, générateur de beaucoup de stress et générateur de beaucoup de problèmes. Et j'ai envie de te dire, quelque part tant mieux, parce que plus il y a de problèmes à résoudre, moins il y a de concurrence. Il faut être très clair. Il y a beaucoup moins de gens qui vont le faire. Si c'est trop facile, qu'il n'y a, a pas de risque, que euh, derrière il n'y a, de, a pas de problème, bah, tout le monde va le faire et ça va être trop facile et finalement il y aura une forme de concurrence trop forte. Et justement, plus il y a de problèmes, moins il y a de personnes qui sont euh, sur le marché en train de faire la même chose que toi. Ce que je veux dire par là, c'est que la location courte durée par exemple. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des problèmes, il y a des choses à résoudre, il y a des soirées dans les appartements, il y a des choses abîmées. Et tout ça, c'est, euh, je ne dis pas que c'est, euh, comment dirais-je, que c'est impossible. C'est juste que euh, derrière, ça va nécessiter mettre en place des actions, ça va nécessiter mettre en place des process, ça va nécessiter de t'organiser par rapport à ça. Et donc, ta faculté, et là où on va t'évaluer, c'est sur ta faculté à résoudre des problèmes. D'ailleurs, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Donc, en partant de, de ce principe-là, ça veut dire qu'objectivement, euh, certes, tu vas gagner de l'argent, tu vas faire beaucoup d'argent, même avec la location courte durée, c'est clair, mais ça va nécessiter que tu résolves des problèmes au quotidien. Et je vois, j'accompagne des personnes qui, par... qui se lancent, euh, qui se sont lancées il n'y a pas très longtemps, et qui, dès les premières difficultés, disent Oh là là, il y a vachement de problèmes, euh, j'ai ça à faire, j'ai ça. À... Je dis Non, mais attends, euh, tu rien sans rien. Hein faut pas croire que la locasse cote durée c'est on ne fait rien alors après il reste la solution d'externaliser et tout confier à une conciergerie pas de problème mais encore une fois c'est au détriment de ta rentabilité puisque conciergerie va prendre entre 20 et 30% sur le chiffre d'affaires donc c'est 30% de moins sur ta rentabilité c'est très clair donc ce que je vais te faire comprendre c'est que euh, on n'a rien sans rien et que si tu veux gagner beaucoup d'argent dans l'immobilier il faut très clairement et eh bien euh, accepter D'avoir de, bah, des problèmes à régler au quotidien. Et si tu acceptes ça, tu feras de l'argent. Mais du coup, ce que je veux te faire comprendre, c'est que euh, les dangers du cash flow, c'est ça c'est résoudre des problèmes. Et plus tu feras de cash flow, plus indirectement tu auras de problèmes à résoudre. Voilà. Euh, donc, du coup, on va arriver maintenant à la partie finale qui est la partie solution. Et c'est pour ça que moi, je fais de la sous-location. Je fais aussi de l'investissement locatif, bien entendu, j'investis dans de la pierre. Pourquoi Parce que je pense au futur, je pense pour ma retraite, notamment, j'aurai de la pierre, mes appartements seront remboursés. Et je pourrais très certainement même repasser, et je te le dis, je repasserai très certainement même sur la location classique, traditionnelle. Pour ne pas entendre parler de tous les problèmes qu'on peut avoir au quotidien. Encore une fois, je ne dis pas que... Et aller un peu à contre-courant de ce que je dis habituellement, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est aussi la réalité du terrain. Et je pense que c'est aussi ça mon devoir. Euh, en tant que youtubeur et personne qui parle de ça au quotidien, c'est de dire aussi voilà, les, les inconvénients et les problématiques qu'on peut rencontrer euh, tout le temps. Et c'est normal, quand on est entrepreneur, il y a tout le temps des problématiques à résoudre. La sous-location, ce qui est bien, c'est que si à un moment donné tu as un problème, ou t'en as marre, ou avec la copro ça se passe mal, euh, la copropriété euh, n'est pas ok euh, sur, euh, sur ce que tu fais, en tu fait, as juste à rompre le contrat, tu rompes le contrat. Alors que quand tu as investi dans un appartement et que la copropriété te dit qu'il faut arrêter la location courte durée parce qu'il y a eu X, X problèmes dedans, je peux t'assurer que tu as des sueurs froides. Parce que si tu avais misé toute ta rentabilité, alors j'espère qu'on vient entendre ce qu'il y a un petit peu de vent et j'ai pas envie que ça, ça, ça, me, ça me vienne bousiller le son, mais bon, je suis en extérieur, c'est aussi pour ça que. Je, il y a Ce risque de problème, et c'est bien les problèmes de, de l'extérieur, c'est qu'on a toujours ces soucis de vent, etc. surtout que là, j'ai pas pris de micro, mais bon, je voulais la faire un petit peu au format vlog comme j'ai pu faire parfois. Euh, et donc, du coup, et eh bien, euh, si à un moment donné tu as ce genre de problème, si tu as fait de l'investissement locatif, je peux t'assurer que tu auras des surfroides parce que si tu as tout misé sur ce type d'exploitation, bah demain c'est plus du tout la même rentabilité que tu peux espérer. Alors qu'en sous-location, tu pas ces problèmes là. Moi, ça m'est arrivé, j'ai eu des problèmes sur des immeubles, j'ai exploité pendant un an, je suis parti. Et je suis retourné dans un autre immeuble c'est pas très grave en fait on est tout le temps en, en, en mouvement les meubles etc quand j'ai pu investir je les ai pris je les ai mis dans un espace de stockage en attendant j'ai retrouvé un nouvel appartement je les ai bougés de ce nouvel appartement en investissement locatif c'est mort ça tu peux pas faire tout ça alors qu'en sous location tu as tous ces avantages alors oui bien évidemment on ne capitalise pas c'est que du cash flow pur pour le coup <rire> c'est que du cash flow pur il n'y a pas de capitalisation derrière on n'investit pas dans de la pierre. Mais le risque, il est juste très minime. Et c'est toujours pareil, en fait. C'est toujours la relation entre le risque et le gain. Et plus il y a de gains, plus il y a de risques. Et il y a aussi plus d'implications de ta part. Mais ça, ça a toujours été. Et faut pas non plus se vouer la face. Donc c'est pour ça que cette vidéo, c'était aussi une façon de rétablir la vérité de dire que ceux qui, euh, qui te vendent des programmes en disant « investis, machin, achète des immeubles, achète ci, achète ça, et tu verras, tu vas faire tant et tant et tant. » attends euh, Ok, pour le faire, si tu as une autre activité en parallèle, mais si à un moment donné, tu remets toute ta, hum, toute, toute ta situation professionnelle en cause par rapport à ça, vois bien aussi les risques que tu vas risquer de rencontrer dans quelques années que du coup, tu le fasses bien à ton âme et conscience. Voilà, on a terminé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la liker si tu as aimé ce petit format. Et puis, écoute, bah, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, moi, je vais aller retirer le polo et je vais partir directement à la piste. Allez, ciao